pour ce genre d'activité créative, au niveau affectif, vous aurez une, une, une humeur joueuse et enjouée, séduisante. Et vous voudriez prendre le plaisir sans vous sentir coupable, ni vous poser des questions et vous aurez envie de seulement vous amuser. Vous pourriez aussi lancer un petit projet lucratif. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le cancer, votre sixième maison. Les plus, ch... <coughs> Pardon. les plus chanceux seront les cancers, poissons, scorpions et les moins chanceux, les lions. Et vous êtes ici, cher Verseau. Donc la lune sera dans votre sixième maison mon conseil à vous de finaliser toutes vos tâches importantes ou cruciales lundi, car les énergies de cette journée seront plus favorables que mardi. Lundi, vous aurez l'opportunité de finaliser beaucoup de ce qui traîne de vos tâches. Mardi, par contre, vous aurez tendance à procrastiner ou à vous emporter dans vos pensées et vous distraire. Mardi, vous aurez des sentiments contradictoires, de tristesse et de pessimisme qui vous rendent un peu craintifs et émotionnels. Et en même temps, vous aurez de la difficulté à partager vos sentiments. Ne vous laissez pas vous emporter dans l'influence déprimante de ces énergies de cette journée de mardi. Et patientez et ne prenez pas des décisions de séparation, par exemple sous cette influence. Mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans votre septième maison, dans le lion. Des sentiments qui, euh, brassés depuis un bout, pourraient faire surface et vous pourriez avoir de la difficulté à contrôler vos émotions les concernant. Et des sautes d'humeur, pardon, des sautes d'humeur ou simplement une mauvaise humeur pourrait perturber ces journées. Essayez de ne pas trop prendre les choses personnelles, car c'est ça ce qui déclencherait les sentiments enfouis. Soyez objectif et tournez la langue plusieurs fois avant de vous prononcer pour pouvoir interpréter objectivement les messages reçus. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La, la lune sera dans la Vierge, votre huitième maison. Vous pourriez dépendre sur un revenu ou une assistance financière ou en provenance soit de votre conjoint, vos parents, vos membres de votre famille ou une institution financière. Vous aurez des émotions et des sentiments contradictoires. Vous pourriez avoir un sentiment d'optimisme une minute et l'autre, soudain, des peurs ou craintes enfouies ou même des craintes actuelles pourraient s'imposer pour remplacer l'optimisme par l'anxiété et la peur de l'inconnu. Sachez, sachez que c'est passagers et les prochaines journées seront plus favorables pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers versos. Je vous demande...